C'est le bâtiment qui est derrière moi, euh, parce que c'est le vôtre. Quand j'ai vu euh, le poste d'aventurier de la vidéo pour la mobilité électrique, je me suis dit, bah, quoi de mieux que d'aller vérifier sur place si déjà, euh, c'est des bons élèves. Donc, euh, j'ai une bonne nouvelle pour vous, oui, vous êtes des bons élèves. Tout d'abord, marquage au sol, check, très très bon. Marquage sur la borne, check aussi, c'est bon, c'est bon. Euh, et enfin, bah, chargement, euh, chargement possible, vous entendez peut-être que la Zoé derrière moi, elle fait Voilà, donc euh, bah, j'espère que euh, toutes les autres bornes, elles sont comme celle-là, c'est-à-dire que tout marche. Euh, et puis je serais vraiment ravi de pouvoir faire le tour des 70 bornes de groupe. Euh,